Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté. Aujourd'hui nous allons voir et eh bien les différents problèmes qui peuvent amener à des problèmes de décollement. Donc d'où viennent ces problèmes de décollement, pourquoi il y en a et surtout comment résoudre le problème. Donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une petite analyse des ongles. Alors là, je suis avec ma maman <rire> qui a euh, ses ongles depuis un bon moment maintenant. Ils ont bien poussé. Donc là, ils ont au moins poussé... Euh, ça fait quoi Au moins 6 semaines qu'on les a refait Même un peu plus. Hein donc en fait euh, ma maman a la particularité d'avoir des petits soucis de santé qui font que euh, les ongles ont souvent tendance à se décoller assez rapidement donc juste rapidement dans cette vidéo euh, je vais vous montrer en fait comment j'ai réussi à avoir une telle tenue aux, euh, au niveau de ces ongles puisque en fait souvent le problème euh, c'est que euh, bah, rapidement les ongles vont se décoller donc soit sur le haut soit euh, sur le bas à ce niveau là et donc du coup on va avoir des ongles problématiques euh, sur lesquels rien ne tient. Donc déjà la première chose à analyser ça va être si les ongles sont suffisamment durs, suffisamment épais. Là on voit qu'ils sont très légèrement striés, euh, mais du coup ils sont quand même euh, très résistants. En général les ongles striés sont sur des sont plutôt présents euh, au niveau des personnes qui ont déjà un voilà, hein, qui ont déjà avancé un tout petit peu en âge, qui ont dépassé les 50 ans en général. Euh, donc les ongles sont un peu plus secs, du coup un peu plus durs, et en fait les stries viennent du fait que l'ongle euh, eh bien pousse de manière ralentie. Donc euh, voilà, l la kératine va se concentrer et donc du coup les stris en général vont apparaître. Mais ça peut également apparaître plus tôt dans l'âge. Ça peut être également dû à, à des soucis de santé tout simplement, mais c'est totalement. Euh, voilà bénin il n'y a, y a, y a pas de souci par rapport à ça hein. donc là l'ongle a été un peu plus utilisé donc il a été un petit peu naturellement poli on va dire donc euh, ce qui explique sa forme un peu plus arrondie hein. donc forcément quand vous allez refaire une pause vos ongles ne vont plus forcément être totalement bien au niveau des parallèles ou sur la forme à l'avant donc ça euh, c'est tout à fait normal donc j'ai essayé euh, de faire tenir sur elle du semi-permanent du gel euh, je, la résine je suis pas trop pour donc je n'ai jamais posé de résine euh, voilà, C'est pas trop trop mon truc la résine mais je vous le montre quand même dans la formation euh, de stylistes ongler niveau 1 tout simplement parce qu'on me l'a demandé donc j'ai fait une petite initiation dedans par contre euh, vu qu'elle a des ongles qui ont tendance en général à pas trop bien tenir à se décoller assez facilement sur le haut déjà première chose à faire c'est d'éviter de mettre trop de matière vers le haut il faut pas qu'il y en ait trop peu ni trop donc déjà euh, c'est un point de contrôle ensuite la matière va être très importante donc la seule matière qui tient réellement bien ça va être l'acrygel donc je vais en fait faire une dépose et je vais à chaque fois systématiquement remettre de l'acrygel malgré que les ongles sont solides. Euh, pourquoi Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était le produit qui tenait le <coughs> mieux. Si j'avais continué euh, à utiliser par exemple systématiquement du gel, je me serais euh, retrouvée avec des ongles euh, qui se seraient décollés à chaque fois, donc qui auraient emmené de la kératine à chaque fois avec et donc des ongles qui seraient fragilisés donc du coup c'est pas ce que j'ai voulu donc euh, je préfère laisser euh, une belle repousse de toute façon on n'a pas forcément énormément le temps de les refaire et donc du coup là l'ongle il est parfaitement sain il euh, n'y a pas de, de décollement ou de choses comme ça donc là en fait quand les ongles euh, sont euh, à cet état là la, la tenue va être bien meilleure donc moi quand les ongles tiennent comme ça je ne fais jamais une dépose totale c'est à dire que je laisse toujours un peu de matière et je viens refaire ma pose par dessus pourquoi parce que le produit qui a tenu continuera à tenir à la, fo la fois d'après par contre si j'ai un décollement par exemple sur le milieu sur un coin là je préférerais retirer toute cette, toute cette zone qui se qui se soulève et en fait, si je vois que ça continue à se décoller au fur et à mesure que je, que je lime, je ne vais surtout pas m'arrêter au bout d'un moment, je vais vraiment tout enlever. Pourquoi Parce qu'on ne laisse jamais rien qui se décolle, même si c'est juste en périphérie, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des décollements à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire sous notre pose. Et là, du coup, eh bien, c'est pas bon du tout. S'il reste quelques bactéries ou quoi que ce soit, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une infiltration, c'est-à-dire carrément une putréfaction de l'ongle. Donc, l'ongle qui devient vert, bleu, euh, un développement de bactéries. Et donc, du coup, là, on ne pourrait plus toucher à ces ongles. Il faudrait faire un soin particulier en trempant les doigts dans un bain de daquin. Donc, le daquin, c'est un produit qui va permettre de, donc de bien désinfecter. Donc là en fait, euh, voilà, là on va juste dans cette vidéo là faire une analyse, donc euh, comme je l'ai fait avec vous, il faudra en fait toujours procéder à ce type d'analyse, c'est à dire poser des questions à la cliente, surtout si elle vient pour la première fois, lui demander si elle a déjà euh, fait des pauses et si elle tenait auparavant quels produits ont été utilisés etc on lui posera beaucoup de questions aussi en termes de médicaments de santé de tout ça tout ça on le voit en long en large euh, dans la formation là je voulais vraiment juste vous donner des petites astuces pour justement euh, ben, faire face à ces problèmes de tenue donc affiner sur le haut Faire attention aussi que si, par exemple, ça se décolle systématiquement à l'avant, ça peut être parfois intéressant de raccourcir carrément les ongles et de les rallonger un petit peu, pour éviter justement ce décollement à l'avant. Euh, D'utiliser les bons produits, donc non seulement le bon type de produit, donc pas de semi-permanent, pas de gel, mais l'acrygel va être un peu plus costaud et donc va mieux tenir. Par contre, sur d'autres personnes, le gel, l'acrygel ne vont pas tenir, et ce sera plutôt le semi-permanent qui tiendra. Donc à chaque fois, il faut tester, il faut tester d'une fois à l'autre, et surtout il faut prévenir la cliente que euh, surtout si elle vient pour la première fois ce sera une post-test et que du coup on, saura, euh, bah, on en saura un peu plus la fois d'après voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre un petit peu plus sur les erreurs que vous faites peut-être lorsque et eh bien euh, vous faites une pause longue et que vous avez des petits décollements si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous former, découvrir un peu mieux ce métier et eh bien je vous propose deux choses, une formation d'initiation gratuite et un atelier que vous retrouverez sur mon site, il y a toutes les informations sous cette vidéo et euh, eh bien euh, voilà je serais vraiment très très très heureuse de vous apprendre plein de choses sur ce métier si vous souhaitez euh, bah, passer de la passion à un réel métier. Donc je vous dis à très bientôt. Bye.